Salut les j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Nickel nickel. Allez je vais vous montrer un nid de frelon. Euh, bon je le vois pas, hein, mais je sais à peu près où il est. Par contre il va falloir que j'enlève plein de choses, donc euh, bah, il risque d'avoir de l'attaque. Euh, ça pouvait être dangereux pour les clients, parce que s'ils auraient voulu ranger, euh, bah, ils se seraient fait attaquer avec des vibrations. Heureusement que le client a vu le va-et-vient de frelon. Très important. Là on est dans le jardin. Vous voyez un petit porche ici. Et en fait le monsieur voulez ranger un peu ses affaires tout ce petit coin là et en fait au milieu de tout ça je sais pas si vous allez le voir mais il y a des frelons qui sortent ouais, vous avez vu les derniers retours on va faire attention de ne pas rester là parce que ça peut être dangereux pour moi puisque j'ai pas la tenue donc on va aller voir tout ça hein. on va devoir enlever tous ces objets donc euh, qu'est-ce que ça veut dire vibration donc je risque de me faire attaquer avant d'accéder au nid donc on va faire attention, on va se protéger. Allez, je m'habille et je vous dis à de suite. Audio Allez, c'est parti pour le combat. Allez, on va aller voir ça. Ferme la voiture. Nickel. Nickel. Deuxième petite GoPro, on ne sait jamais. Allez, on va aller voir ce petit nid. On va devoir enlever tous ses affaires. Euh, on va essayer de mettre la GoPro, l'autre deuxième, un peu plus loin. Allez, c'est parti. Allez, je vous montre où il est, regardez c'est déjà sorti vous voyez le petit tonneau donc le nid il est là dedans bon, il y a déjà des attaques, hein, c'est normal regardez. déjà des attaques, donc je vais voir si je peux accéder à le bout d'un peu tonneau pour voir la taille mini qui est à l'intérieur Je repose à la caméra et je regarde ça. Il me faut les deux Je ne sais pas si vous me voyez bien un petit peu, on va envoyer la dose, on va envoyer la dose. Allez, il oh, y a du monde il y a du monde il hein. y a du monde il y a du monde regardez moi ça, ça. on là parce qu'en fait le trou il est là et en fait j'ai un peu dévié l'ouverture donc c'est un peu perturbé je vais essayer de remettre à, à la bonne place On de remettre le trou comme il était et vous allez voir, hop, les frelons ils vont rentrer de suite. Vous voyez, c'est très important de ne pas déplacer le nid, de le remettre au même endroit pour que les frelons reviennent donc ça aurait pu, ça aurait pu être vraiment, vraiment dangereux imaginez le monsieur qui voulait sortir des affaires ben il se fait attaquer automatiquement allez je vais ranger tout ça et je vous reprends Voilà, la vidéo est terminée, vous avez vu l'intervention, ça pouvait être très très dangereux euh, ben, pour les gens, surtout si vous devez bouger les affaires. Donc maintenant, ben, vous avez vu comment ça se passe, les frelons, ils reviennent toujours dans leur nid, mais il faut leur laisser le nid en place. Au bout d'un moment, ça revient. Donc vous avez bien vu les images, ça montre bien qu'il ne faut pas enlever les nids de frelons asiatiques après traitement. Allez, je vous fais plein de gros bisous, mettez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à très bientôt les dédés pas abonné à des livres Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve